Et la fin de la vie. Donc, euh, ils ne supprimons pas les conventions collectives qui aménagent, qui les... ont été négociées, qui ont été euh, discutées et qui sont une contrepartie aux euh, nuisances.